Dis-moi quelles sont tes routines et je te dirai quelle est la qualité de vie que tu as en ce moment. Tu l'auras compris, les routines c'est très important, c'est ce qui conditionne ta journée, ta semaine, ton mois et ton année. Une journée non planifiée, sans routine, sans habitudes efficace est une journée de perdu. Ce qui est vrai pour la journée est vrai pour la semaine, pour le mois et pour l'année. Donc aujourd'hui je vais partager avec toi un exemple de routine simple, efficace, mais surtout qui donne d'énormes résultats. La première des choses à faire dès que tu ouvres les yeux, c'est de t'asseoir sur le bord de ton lit et de faire des respirations comme ceci. Tu lèves la main, tu inspires, tu baisses les mains, tu expires. Et ça fait ça. À faire juste 30 fois. 30 fois, ça ne te prend pas beaucoup de temps, mais par contre, son effet est génial. Ça te réveille ton corps, ça oxygène ton cerveau et ça te met en mode, allez, allez, allez, on se réveille. Et c'est la journée qui démarre. Donc ça, c'est la première des choses avec laquelle tu commences, c'est la respiration. Ensuite, tu as le sport. Pour ceux qui le peuvent, 10 minutes. 10 minutes, ça peut être faire semblant de euh, sauter à la corde, comme je peux avoir une corde. Ça peut être juste des élévations de genoux. Ça peut être des pompes. Il y a énormément de contenu gratuit sur YouTube pour pouvoir faire 10 minutes de sport chez soi à la maison. Donc le deuxième secret pour avoir une vie euh, exceptionnel C'est d'avoir une routine qui est consistante. Et la deuxième clé, c'est le sport. La troisième est très importante parce que c'est ce qui va conditionner les émotions que tu vas vivre tout au long de ta journée. Beaucoup de gens se réveillent avec le stress, avec l'angoisse, avec la fatigue, avec peut-être la tristesse, etc. Avec la colère. Ce que je vais te donner là maintenant, ça va reset toutes ces émotions-là négatives. Et ça va reprogrammer des émotions Qu'est-ce que c'est que cette troisième clé C'est la gratitude. La gratitude, personnellement, je la fais tout le temps sous ma douche. Pendant que je prends ma douche, pour moi, c'est un temps mort, je l'occupe. Et on a énormément de temps mort dans la journée. Pendant que tu conduis, c'est un temps mort. Pendant que tu montes les escaliers ou l'ascenseur, c'est un temps mort. Pendant que tu attends dans une salle chez un médecin, c'est un temps mort. Commence à prendre l'habitude d'occuper tes temps morts avec énormément de choses, mais ça, je te donnerai ça dans une autre vidéo. Pour le moment, je te donne le temps mort de, du matin sous la douche. Faire ta gratitude et le dire à voix haute avec je suis reconnaissante être, de m'être réveillée ce matin. Moi bon, aujourd'hui, tous les matins, je le dis. J'ai un garçon de 22 ans, je me dis, mon Dieu, alhamdulillah, il n'est pas orphelin parce que le bon Dieu a décidé de me redonner la vie ce matin. Même ça! On ne le voit plus. On a l'impression que c'est de la qui. Ça n'est pas de la qui. De même, mon enfant peut être orphelin. Aujourd'hui, donc j'ai de la gratitude par rapport à ça. J'ai de la gratitude. Personnellement, je préfère le dire en arabe. Parce que c'est ma langue maternelle. Je dis « Hamdaki abdushkrtaka ala hadiu, ala hadiu, ala hamdak. Mais à chaque fois, je dis « Hamdak ou shakrak ». Donc, à chaque fois, l'astuce, c'est de dire « Je suis reconnaissante pour telle chose. »« Je suis reconnaissante pour l'eau chaude. »« Je suis reconnaissante d'avoir un toit sous la tête. » Je suis reconnaissante parce que mes parents sont encore en vie. Je suis... Et vous allez voir, dès que vous commencez ça, il y a une magie qui s'opère, qui est extraordinaire. Là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de peur. Là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de colère. Là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de tristesse. Donc déjà, quel que soit le mood dans lequel vous êtes réveillé le matin, le simple fait d'évoquer la gratitude, ça fait Céline hein on reset les émotions négatives et on met en place des émotions positives. Tu as fini ta douche, super Il est grand temps maintenant d'activer ton GPS de la journée. Qu'est-ce que j'appelle ton GPS de la journée C'est fixer des objectifs. Je ne t'en demande pas des tonnes, juste trois. Pourquoi Parce que j'aime les baby steps. Si demain, il y a une montagne énorme et je te demande de la déplacer, est-ce que tu vas pouvoir la déplacer Tu vas me dire, Naïd, ça va pas ou quoi C'est est huge ta montagne, je peux même pas… Le... Non, mais si je te dis, déplace-la déplace par petits bouts, est-ce que tu vas venir à bout de cette montagne Je suis certaine que oui. Au bout d'un certain nombre, peut-être deux mois ou d'années, mais c'est sûr que tu sauras la déplacer parce que tu vas la déplacer par petits bouts. C'est pour ça que je te demande juste trois objectifs de ta journée. Quels sont les trois objectifs les, Quoi qu'il arrive, tu finiras par les atteindre dans ta journée. Ça, ça te met en place un « Mindset » gel achiever. Quand je fais quelque chose, je fais « Doer ». Je finis par euh, euh, faire mes, mes, mes, mes objectifs et les atteindre. Et avec le temps, les trois vont devenir quatre, vont devenir cinq, dix, vingt, j'en sais rien. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est pourquoi je vais faire tout ça aujourd'hui et c'est important sans motivation on ne peut rien faire avec le, un maximum de motivation on peut déplacer des montagnes l'astuce que je vais te donner par rapport à pourquoi le faire aujourd'hui c'est te donner des raisons honorables qui vont te booster qui vont te faire avancer qui vont t'obliger à passer à l'action aujourd'hui aujourd'hui oui aujourd'hui pas hier pas dans cinq minutes pas dans 20 ans, aujourd'hui, maintenant, maintenant. Et tu sais ce que c'est C'est pour qui tu le fais. Ta motivation, tu dois la puiser par rapport à un sens de l'urgence ou alors par rapport à la peur. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe euh, à l'action C'est tous les, les, tous les garde-fous que tu vas te mettre pour pouvoir te pousser à aller plus vite, aller plus haut et aller plus loin. Certaines personnes vont choisir de dire « Ouh là là, ce rêve j'ai envie de le réaliser parce que j'ai envie de faire plaisir à mes parents. » tant qu'ils sont vivants. Ouh là là ça j'ai envie de le faire tout de suite maintenant parce que mon fils bientôt va être par exemple euh, euh, amené à choisir une université et j'ai envie d'avoir les moyens pour lui payer telle université. A vous de trouver, elle est où euh, votre clé par rapport à l'urgence et elle est où votre clé par rapport à la peur. A ton tour maintenant, j'aime bien travailler et accompagner les gens qui sont engagés. Pour toutes les personnes qui sont engagées, j'aimerais que tu, en, tu me mettes en commentaire qu'est-ce que tu comptes mettre en place et sur combien de temps. Si ça se trouve, quelqu'un va me dire « Non, faire les quatre en même temps, l'année des premiers jours, ça fait un peu beaucoup. Moi, j'ai décidé d'en faire deux et puis avec du temps, je vais rajouter le troisième et le quatrième. » L'essentiel, c'est de démarrer à ton clavier. Laisse-moi les commentaires et surtout, dans deux mois, revenez sur cette vidéo ou alors envoyez-moi en inbox quels sont les résultats exceptionnels auquel vous êtes arrivé grâce à cette routine qui finalement ne prend pas tant que ça de temps. Avoir de bonnes routines pour créer la vie de mes rêves, check C'était Nahid Rashad, Hadehoua et l'aïhfoudkoum